Bonjour mes chers élèves de CO2, troisième année primaire, je vous présente méthode de français, l'arbre au mot, alors cette fois c'est la conjugaison. allons-y on va découvrir la leçon d'aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre n'importe quelle leçon, il vaut mieux de commencer par des exercices sous forme d'entraînement. Alors, je m'entraîne. On copie seulement les mots ou groupes de mots qui indiquent le passé. On sait déjà que le passé, c'est parmi les trois grands tons de grands exemples. Alors, il y a le passé, le présent, le futur. Il y a trois grands moments. Le temps est divisé euh, par trois grands moments. Le passé, le présent et le futur. Alors, on seulement les mots au groupe de mots qui indiquent le passé. Alors, pour faciliter le jeu, on choisit par exemple avant-hier. L'autre fois, l'an dernier, euh, il y a longtemps, l'autre jour, ah. bon, je choisis pour vous avant-hier, autrefois, L'an dernier, il y a longtemps, l'autre jour. Je rappelle encore fois. Je recopie seulement les mots au groupe de mots qui indiquent le passé. Par exemple, avant-hier, autrefois, l'an dernier, il y a longtemps, l'autre jour. D'accord? Là, on continue recopie ces trois phrases dans l'ordre où ils se sont déroulés. Alors, je dois simplement recopier ces trois phrases dans l'ordre chronologique. Dans l'ordre chronologique, ça veut dire dans l'ordre où, où ils se sont déroulés. Je lis d'abord. Demain, nous, de, nous découvrirons nos notes. Demain, nous découvrirons nos notes. Hier, nous avons appris une nouvelle leçon. Hier, nous avons appris une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous faisons un devoir. Aujourd'hui, nous faisons un devoir. Alors, alors il y a demain, il y a hier, il y aujourd'hui. On enfin, va commencer par hier. Hein? Alors, je vois que la première phrase, c'est hier. Hier, nous avons appris une nouvelle leçon. Pourquoi Parce qu'il indique le passé. Parce qu'il y a le mot hier. C'est un indice temporel. Alors, hier, nous avons appris une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous faisons un devoir. Et demain, nous découvrirons nos notes. Je rappelle encore une fois. Hier, nous avons appris une note. Une nouvelle leçon. Hier, nous avons appris une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous faisons un devoir. C'est deuxième place. Aujourd'hui, nous faisons un devoir. Demain, nous découvrirons nos notes. Hier, aujourd'hui et demain. Hier, aujourd'hui et demain. <coughs> Alors, trouve les phrases qui indiquent le futur et recopie. C'est déjà qu'il y a trois grands moments du temps. Il y a le passé, le présent et le futur. Alors, trouve les phrases qui indiquent le futur. Euh, je cherche. Nous sommes allés à la cantine. il faut savoir que le verbe ici, c'est le verbe aller et conjugué au passé composé. Non. Les élèves se lavent les mains. Se lavent et au présent. Non. Nous retrouverons. Voilà. Nous retournerons, pardon. Nous retournerons en classe. C'est le verbe retourner au futur. Alors, la bonne réponse, c'est ça. Nous retournerons. Voilà. Nous retournerons. Nous retournerons en classe, c'est le verbe retourner au futur, simple. Nous retournerons en classe. Il jouait au ballon. Il jouait au ballon. Normalement, il s'est joué à ou pas qu'on À la part, pardon. Il jouait au ballon, c'est un temps du passé. La cloche sonnera la fin de la récréation. La cloche sonnera la fin de la récréation. Sonnera. La bonne réponse est sonnera. Sonnera. La fin de la récréation. Ils proposeront un nouveau règlement. Ils proposeront un nouveau règlement. La bonne réponse est proposeront. Alors, il y a retourner, sonner et proposer. Retourneront, sonnera et proposeront. Euh, on continue ici avec l'exercice 4, toujours avec euh, la leçon d'aujourd'hui de conjugaison avec exercice d'entraînement, le passé, le présent, le futur. On a commencé par des exercices pour comprendre bien la leçon d'aujourd'hui. Il vaut mieux de faire des exercices pour bien comprendre la leçon. Dans l'exercice numéro 1, choisissez un mot ou groupe de mots pour compléter les phrases suivantes. J'aimerais être pompier. Alors, j'aimerais être pompier on dit, euh, par exemple, on va chercher bien sûr euh, le futur. Euh, plus tard. Plus tard, j'aimerais être pompier. Plus tard, j'aimerais être pompier. Nous avons euh, regardé un document sur le feu. Alors, on cherche... Mmh, Avant-hier. Avant-hier. Avant-hier, nous avons regardé un document sur le feu. Les élèves lisent une histoire actuellement, par exemple. Actuellement, les élèves lisent une histoire. Les dinosaures vivaient autrefois. Autrefois. Il y a le mot autrefois. Alors, je répète. J'aimerais être pompier plus tard. Nous avons regardé un document sur le feu avant hier. Les élèves lisent une histoire actuellement. Ou en ce moment... <coughs> Les dinosaures vivaient autrefois, autrefois. Alors, vous terminez un exercice. Dans un moment, vous terminez un exercice, dans un moment. Mon frère ira au lycée, mon frère l'année prochaine. L'année prochaine, mon frère ira au lycée. Dans un, dans un moment ou dans un instant, vous terminez un exercice. Les dinosaures vivaient autrefois. Actuellement, les élèves lisent une histoire. Ou en ce moment, euh, avant-hier, nous avons regardé un documentaire sur le feu. Euh? Plus tard, j'aimerais être pompier. Voici une phrase, au présent, imagine ce qui a pu se passer avant, ce qui se passera après. Écris des phrases pour composer un texte court. On dit le maître regarde le genou de Farid. Alors, il euh, faut comprendre que ce qui a pu se passer avant, ce qui a pu se passer avant, c'est le passé. Et ce qui se passera après, c'est le futur. Alors, comme vous constatez, comme vous remarquez, la leçon d'aujourd'hui, c'est le passé, le présent et le futur. D'accord Mais avant cela, il vaut mieux de faire un petit rappel, ce que je dois savoir, page 54. Ouvrez, s'il vous plaît, à la page 54, le livre, L'Arbre au mot, page 54. Ce que je dois, ce que je dois savoir. Le passé, le présent, le futur. Dans un texte, les actions peuvent se dérouler dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Dans le passé avant, dans le présent en ce moment et ou dans le futur après. En général, des mots, des mots, des mots, les mots, en général, des mots apportent des précisions sur le moment où se passent les actions. Pour le passé, il y a hier, la semaine dernière, autrefois. Pour le présent, en ce moment, maintenant, actuellement. Pour le futur, demain, plus tard, l'année prochaine. Alors pour le passé, il y a hier, la semaine dernière, autrefois. Pour le présent, en ce moment, maintenant, actuellement. Pour le futur, demain, plus tard, l'année prochaine. Alors ces mots sont des indicateurs de temps. Ces mots s'appelle des indicateurs de temps. Hier, j'étais chez mes grands-parents. Aujourd'hui, je suis à la maison. Demain, je serai à l'école. Hier, j'étais chez mes grands-parents. Aujourd'hui, je suis à la maison. Demain, je serai à l'école. D'accord Alors, ici, j'observe et je découvre. Tout d'abord, il faut lire. Alors, hier soir, je l'ai apprise par cœur. Alors, hier soir, je l'ai apprise par cœur. Demain, ce sera peut-être mon tour. Demain, ce sera peut-être mon tour. Aujourd'hui, j'attends que la maîtresse m'interroge. Aujourd'hui, j'attends que la maîtresse m'interroge. La semaine dernière, la maîtresse nous a reproché de ne pas savoir. La poésie. La semaine dernière, la maîtresse nous a reproché de ne pas savoir la poésie. En ce moment, c'est mon ami Hichem, c'est mon ami Hichem qui essaie de la réciter sans se tromper. Alors, place le numéro des phrases sur la ligne du temps après l'avoir recopié. On a déjà recopié cela. Alors, l'action a déjà eu lieu, c'est le passé. Alors, je cherche, par exemple, ici, la première phrase. Alors, il y a un mot à l'indicateur du temps. Hier soir. Alors, hier soir, je l'ai apprise par cœur. Alors, hier soir, je l'ai apprise par cœur. Alors, on peut mettre ici hein? D'accord mm -hmm. On cherche toujours le passé. La semaine dernière. Oui. La semaine dernière, c'est un indice du temps. La maîtresse nous a reproché de ne pas savoir la poésie. La semaine dernière, la maîtresse nous a reproché de ne pas savoir la poésie. Alors, c'est 4. Alors, hier soir, je l'ai apprise par cœur. C'est 1. La semaine dernière, la maîtresse nous a reproché de ne pas savoir la poésie. C'est 4. L'action se passe maintenant. C'est le présent. L'action se passe maintenant. C'est le présent. Hum, Aujourd'hui. Aujourd'hui, j'attends que la maîtresse m'interroge. Aujourd'hui, j'attends que la maîtresse m'interroge. En ce moment, c'est mon ami Hichem qui essaie de la réciter sans se tromper. En ce moment, c'est mon ami Hichem qui essaie de la réciter sans se tromper. Alors c'est le présent. Aujourd'hui, en ce moment. Pour le passé, c'est hier soir, la semaine dernière. Alors, ce qui reste, c'est l'action se déroulera plus tard. C'est le futur. C'est le futur. Euh, on peut dire demain. Ce sera peut-être mon tour. Parce qu'il y a un indice, un indicateur. Euh, demain, il y, a ouais, il y a uniquement une seule phrase, c'est deux. Alors, demain, ce sera peut-être mon tour. C'est le futur. Pour l'action qui se passe maintenant, on dit aujourd'hui, ou en ce moment. Aujourd'hui, j'attends que la maîtresse m'interroge. En ce moment, c'est mon ami Hichem qui essaie de la réciter sans se tromper. Mm -hmm. Pour le passé, il y a la semaine dernière, la maîtresse nous a reproché de ne pas savoir la poésie. Et aussi, alors, hier soir, je l'ai apprise par cœur. Alors, dans un texte, les actions peuvent se dérouler à différents moments. Oui, lequel ah, C'est une question vraiment simple. Dans un texte, les actions peuvent se dérouler à différents moments. Le passé, le présent, le futur. Le passé avant, le présent euh, maintenant et le futur euh, plus tard ou demain. Alors, quels mots peuvent préciser alors, quels mots peuvent préciser que l'action s'est déroulée dans le passé Quels mots Alors, je parle ici de, euh, des indices, du temps ou des indicateurs. Alors, pour le passé, je choisis pour vous hier soir. Hier, hier, hier, surtout hier. Euh, je choisis pour vous euh, la semaine dernière. Voilà. Dans le présent, en ce moment, aujourd'hui. Dans le futur, demain. Uh, vous pouvez uh, lire ce que je dois savoir par 54 pour comprendre uh, bien la, la leçon d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant La première leçon de conjugaison, le passé, le présent, le futur. On a déjà répondu à ces questions, d'accord Pour maîtriser la leçon, tu rappelles ce que je dois savoir, si je retiens... Ce que je retiens. Et je ma, je, manac, pardon, je manipule. Je manipule le passé, le présent et le futur. On vient de faire observation et découverte. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine!